Hauts et ouest, Des des mais Cette fois j'en ferai pas tout un départ Dans ce monde, personne. Qui ne le sont même pas. Et un jour je me tire, ce sera pas d'une balle dans la tête. Je m'attends toujours au pire, même quand on est bien dans la fête. Je sais que ce que j'ai dans la tête, Je voudrais que je lâche, mais je suis entêté. Je connais le bien et le mal, tout ce qu'on a fait c'est crever. L'horloge a tourné, tout est parti en fumée. Je pense juste à boire et fumer. Je crois plus en vrai, en vrai. Je crois que la terre est carrée. Je laisse le flot s'échapper. sur mon nuage je fais pas, faut que cette putain de mentalité, faut que cette réalité. Oui mais cette fois j'en fais pas. Tout un débat, dans ce monde personne ne mange même pas. Je t'envoie des cœurs même si tu pas Qui ne le sont même pas. C'est toujours la faute de quelqu'un, mais jamais la tienne. Ce soir, je mets ma tournée, assis dans le bar avec mes problèmes. La route fut longue, on a presque tout vu, mais faut qu'on s'arrête. J'ai pas les réponses, c'est moi qui ai pas de chance ou la vie est mal faite, j'ai qu'à faire avec. Après deux canettes, juste envie de m'allonger sur la terre Mon ciel est vert, comme ma Oji couchée, je pisse de la bière J'ai bien retenu ce que tu m'as dit, deux bouteilles pour ma thérapie Oublie ton ex, elle est partie, enlève ta puce et la batterie Des hauts et des bas. Mais cette fois j'en ferai pas tout un débat Dans ce monde personne ne mange même pas t'envoie des cœurs, même si tu m'aimes pas. pas, pas p aime. P aime. Que des acteurs qui ne le sont même pas. Des hauts et des bas. Cette fois j'ai pas, pas, pas tout des, un départ. Dans ce monde, personne je ne marche même pas. pas t'envoie des cœurs, même si tu m'aimes pas. Que des acteurs qui ne le sont même pas.